Bonjour à vous tous. Nous espérons que vous serez nombreux à vous écouter. Et pour commencer, je vais vous présenter mes deux compas. Laurent Noérel, qui est un écrivain de fantastique, qui a déjà écrit pas mal d'ouvrages et qui se spécialise dans le fantastique un petit peu horrifique. C'est ça, en fait, voilà, je j'essaie, je l'ai déjà présenté dans la précédente table ronde, j'essaie vraiment d'assurer les peurs de l'humanité par le biais du fantastique, par la métaphore du fantastique, voilà. Effectivement, c'est plutôt un fantastique inquiétant et effrayant. Voilà. Et c'était Boussaille, à côté, qui est créateur du jeu de rôle Terre suspendue, qui met en scène beaucoup, beaucoup de de personnages qui sont des animaux tout en étant ouais, des, des source, animaux. Des, des animaux anthropomorphes en fait, euh, comme on en voit dans les fables ou, euh, ou ailleurs. Et donc ici, ils vont vous parler de leur, de leur vision, enfin de leur vision et de la vision qui est connue dans la littérature et dans le cinéma du rapport entre les hommes et les animaux, tantôt bienveillants, tantôt positifs. Un petit peu le panthéisme aussi. Tu commences, Laurent Alors, bon, en fait, je pensais commencer une chose qui est importante dans les relations entre l'animal, l'influence des religions païennes, du paganisme. En fait, il y a un rapport étroit entre l'homme et la nature, puisque le chaman est lié à la nature. Parfois, il transporte son esprit dans des, des animaux. Mmh. Donc, au départ, il y a cette, cette influence dans cette réalité que c'est des religions païennes avant le christianisme, et qui s'est perpétuée, y compris dans des œuvres d'art, à deux fois dans le cinéma, dans les bandes dessinées. Voilà, là, moi, personnellement, je la première référence sur les bandes dessinées de Didier Comès. Didier commes qui est très influencé par le paganisme, par le saucerie, donc dans le parle dans Iris, euh, la Belette, mais vraiment l'influence des religions païennes et de ce rapport avec la nature, euh, qui, par, par ailleurs, est un rapport ambivalent. Pour être aussi bien bonne et généreuse qu'effrayante, comme dans la BD La Belette. Je ne sais pas si vous avez vu la BD de Comest La Belette. Oui, ça me dit mmh. quelque chose, oui. C'est des BD qui étaient publiés dans À suivre, en noir et blanc. Et vraiment, c'est très influencé par les, le paganisme. Ils un peu des... Et il y a la survivance d'un culte païen dans les campagnes belges. Mmh. Et est ça, ça fait lien entre le culte, euh, euh, le culte de l'animal, c'est ça Disons que le, les religions européennes il y a, il y a, il y a, sont toujours liées à la nature. Il y a toujours un lien très fort avec le monde animal. Et dans cette BD La Belette, déjà, les personnages peuvent se transférer dans des esprits dans zoo mm -hmm. dans des chouettes qui leur permettent de voler, de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a toujours ce lien très fort avec l'animal. Il y a le lien avec la, la déesse mère. Mm -hmm. qui en fait, tout ce qui vit, adresse la nature. Donc, et au départ, dans ces religions païennes, il y a effectivement le rapport très fort avec la nature, le lien très fort avec la nature et les animaux. Mm -hmm. Ils dans les entre autres dans les BD du Dicoumès. Mm -hmm. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs, dans beaucoup de civilisations chamaniques, euh, l'enfant ou le jeune adolescent pourrait être accepté dans, dans l'âge adulte, Parmi les groupements d'adultes, il doit avoir fait une, une cérémonie d'initiation qui lui permet de trouver son totem animal, qui, qui, va, le, qui va garantir qu'il est devenu adulte dans beaucoup de civilisations, notamment en Mongolie, je crois. Ben on va retrouver une survivance de ça dans les, un peu dans, les, dans la culture scout, en fait, où on. On, où, les, où souvent on, on propose un totem animal aux, aux jeunes scouts en fait, euh, qui, qui s'identifient, ou éclaireurs qui s'identifient à un animal et à ses capacités en fait euh, ses Oui, c'est mais la même oui. chose Oui, effectivement ça c'est quelque chose qui se dans, dans ces, ces de, camps de vacances même si après c'est un peu différent parce qu'il y, y a eu des polémiques par rapport à ça mais oui, oui. Il y a différentes choses par rapport à la façon dont ces cérémonies étaient organisées en tout cas donc ça ça a causé des problèmes même à un niveau légal. Parce qu'il y a eu des... Mm -hmm. enfin, ça oui. c'est autre chose, ça ne rentre pas dans le thème. Mais... Oui, oui, oui. Ça a posé beaucoup de problèmes. Mm -hmm. Mais effectivement, oui. il y a... Et donc, dans l'art, je pensais notamment euh, dans la survivance de ces religions païennes. Alors, il y a deux films. Il y a un film en noir et blanc que je pas vu et son remake, c'est La Féline. 4 mm -hmm. Paul. J'ai vu le film de Paul Schrader. En fait, imaginez au départ une civilisation africaine qui sacrifie des enfants aux panthères. Oui. Au fil des siècles, les âmes des enfants et les âmes des panthères sont fusionnées et se perpétuent, cette fusion se perpétue dans les de nouvelles naissances. Mm -hmm. Et là, je me il me semblait qu'il y avait également une survivance, de, euh, une influence des religions païennes à travers euh, ce film. Certainement, oui. De toute mm -hmm. manière, c'est... Toutes ces choses-là survivent partout, sous des formes un petit peu différentes, certainement, mais elles survivent. Et même, il n'y a pas si, si longtemps, encore dans le Berry, on parlait de sorciers qui pouvaient prendre une forme animale, souvent de chouette, pour influencer sur les gens. Et ce n'est pas si vieux, je veux dire. Mm -hmm. Alors qu'on mettrait ça au Moyen-Âge. Bien sûr. D'ailleurs, les, les sorciers ont, les sorcières ont souvent leur familier qui est un animal, aussi bien un chat que... Mm -hmm. Oui, c'est très classique. Mais ça, on va le retrouver beaucoup dans la littérature et dans la culture de, de du jeu de rôle. Le, le, enfin, la présence d'un animal qui est qui est aux côtés en fait de l'humain, en fait, euh, qui souvent euh, qui souvent l'aide ou ou euh, ou, ou l'assiste en fait. Oui. oui, effectivement. Après, je dois avouer que je, en jeu de rôle, je ne m'y connais pas beaucoup. Là, non, il y a que pas personne... mal de, ouais, ouais. Que il y a soit le pas mal de jeu rôle, rôle, je et tout. Non, non, mais il y a plein de jeux de rôle qui récupèrent des choses qu'on voit dans la littérature ou qu'on voit, euh, qu voit habituellement... Euh, enfin, dans, enfin, oui, qu'on voit aussi dans la littérature. Hein, le personnage du, du familier dans, dans, la, dans la magie, en fait, euh, est un personnage très présent et qu'on va retrouver à la fois dans la littérature et dans le jeu de rôle, en fait. Je préfère. Dans la littérature, il manque pas, pas d'exemple non plus de, de personnage. Mm. enfin, de liaison entre l'homme et l'animal et de... ou de fusion. Beaucoup, enfin, de, de personnages aussi. Mmh. Moi, je pense à y, Michel Connais, Michael connaît, mais il y a certainement beaucoup d'autres gens. Là, il y avait un roman de Fondacier de Wattley Streiber, qui s'appelle Animalité, donc je ne sais plus vraiment en détail. ça se passe en Amérique, cette transformation d'un homme en loup. Mmh. Bon, Je n'ai pas trop mis la fin parce qu'il j'ai arrivé à la conclusion en fait, mystique que cette transformation de l'homme en loup était une bonne chose, il s'était baissé une sorte de lien mystique entre l'homme et l'animal qui euh, mmh. préparait une nouvelle ère. Que le but était de transformer de plus en plus d'hommes et de femmes en loups et en mmh. pour faire une nouvelle union mystique euh, avec... Euh, J'avoue que ce point m'avait un peu déplu et me déplait d'ailleurs toujours un peu. <rire> en fait ça c'était toujours une survivance de... de d'un paganisme, en tout cas, qui euh, se traduit dans la littérature. Oui. Malgré, le, malgré le fait que la religion chrétienne soit plutôt implantée, il y a toujours le, le, le, les mythes païens qui, qui reviennent après oui, la et littérature. C'est très arrangé. Enfin, très arrangé. Ah, il y a toujours des formations Oui, tout à fait. Et quand on parle, par exemple, des quand on parle, je sais, au Japon, des, des renards à de neuf queues, Mmh. Elles sont tantôt souvent des séductrices, mais quelquefois bonnes. Et ce sont, ce sont des personnages qui sont des animaux, et des, mais qui se transforment en, en êtres humains, quoi, pour tromper. Pas forcément il, y a un rapport, il y a un rapport assez étroit entre l'humain et l'animal, en fait, dans, dans beaucoup de créatures euh, fantastiques, en fait euh. Absolument, ben par, euh, ben je pense qu'on parlait du loup-garou dans la pareil, C'est la transformation d'un homme en animal qui vu que malédiction, puisqu'en fait c'est la part bestiale de l'homme qui prend le dessus. Et tu vois, il y a beaucoup de liens. Et il y a beaucoup d'œuvres aussi, là de manière plus positive, où on voit une communication entre des humains et des animaux. Mmh. En fait c'est souvent une jeune fille ou une jeune femme qui a la possibilité de communiquer avec les animaux. Non, en fait, j'aurais trois exemples. D'abord, il y a la BD Torgal, mm -hmm. où là, il y a fille de Torgal Louve, qui en fait est née dans, dans la terre d'une louve, et du coup, elle a la capacité de comprendre tous les animaux. Après, il y a le, le film d'horreur de Dario Argent, Phenomena, dont l'héroïne, qui est une jeune adolescente, a également d'abord la capacité de, de communiquer les insectes, et puis à la fin, elle va communiquer avec un singe pour tuer un tueur en série. Mm -hmm. Et plus récemment, il y a le film X-Men Apocalypse. Où au départ, on voit la fille de Magneto qui, pareil, peut communiquer avec les animaux. Donc là, c'était ce, ce thème qui revient. Et c'est souvent une jeune fille ou une jeune femme qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux. Et une communication, pour le coup, pacifique, puisque c'est une compréhension mutuelle. On peut penser à Princesse Mononoke aussi, qui, euh, qui a un lien étroit avec, euh, avec la nature oui, absolument. Là, c'est aussi un autre thème, c'est aussi des rameurs conflictuelles. Il y a le personnage qui va essayer de tuer le dieu cerf, mm -hmm. et ça va déclencher une catastrophe. Mais effectivement c'est la jeune fille qui a ce rapport avec les animaux de la forêt, ça, en fait. C'est la jeune une... fille qui a été élevée, si je me souviens bien, par les animaux de la forêt. Oui, oui. oui. Mm. Bah, je pense qu'il y a aussi une recherche, dans ce rapport homme-animal, il y a un peu une recherche, j'allais dire, d'un paradis perdu où tout le monde communiquait avec tout le monde si je veux dire tout le monde, je pense qu'il y, y a cette recherche. Et c'est peut-être pourquoi on choisit de temps en temps des jeunes filles, parce qu'elles sont censées symboliser l'innocence première, l'innocence, j'allais dire, selon la, mythologie, la tradition chrétienne, l'innocence d'avant la chute. Peut-être, est-ce pour ça Peut-être, En fait, là, ça me fait penser, bon, vaguement, le rapport très vague, au début du film Excalibur de John Bourman. Quand Merlin dé décrit les pêches Calibures, qui dit qu'il a été forgée autant le monde était jeune, où la bête, l'oiseau l'homme ne faisait qu'un. Mm -hmm. C'est un peu la même idée. Je pense ce... que c'est la même idée. Oui, mais qu'on va perdre. Ben, ne ah, serait-ce ouais. que quand on parle dans le monde fantaisie des licornes, elles sont attirées par les jeunes filles vierges. Bon, de toute manière, c'est toujours une métaphore, je pense. Toujours, toujours. Après, c'est sur. Là, c'est plus des animaux fantastiques, en fait, mais qui. Euh, bah, des créatures comme le dragon, la licorne, qu'on va retrouver aussi beaucoup dans le fantastique, mais qui ne euh, représentent pas forcément un, un, un aspect bestial, parce qu'elles sont. comment Elles ont. enfin, sont des animaux un peu qui ont un statut un peu particulier, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ce pas de vrais animaux. ça dépend aussi, pour ce qui est de leur caractère, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques, en fait, ça dépend aussi des cultures. Alors, je ne suis pas tout spécialiste, mais sauf erreur, en, a, en Asie, les dragons sont bénéfiques. Ils sont, oui. les, mmh. ils sont considérés mais comme des êtres bénéfiques. De même d'ailleurs que les corbeaux, qui sont considérés comme des êtres euh, pleins de sagesse, alors que, que soit les dragons comme les corbeaux en Occident sont plutôt associés au mal euh, et aux sorciers. Selon hein. de... les cultures, mmh. les animaux peuvent avoir des caractères très différents. Ouais. C'est des choses aussi qui viennent de l'influence chrétienne, parce que le, le corbeau dans les, dans les religions celtes est plus euh, l'emblème du, euh, du dieu Lug, le dieu de la lumière, le dieu solaire, donc mm -hmm. a une connotation plus positive. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette image un peu euh, paradoxale chez le corbeau de sagesse et à la fois d'oiseau de, de, de, de mauvais augure, et parce que à la fois le... C'est à la fois celui qui apporte les nouvelles, mais bonnes ou mauvaises, en fait. D'ailleurs, effectivement, le corbeau, c'est également le messager d'Oudin, l'œil d'Oudin. Mm. Effectivement, quand les, la région chrétienne a vu, et le but de la région chrétienne, c'était de dire ce qui a précédé, c'est mauvais, c'est le diable. Mm. Effectivement, il y a eu mm. cette déformation. Donc... Tout à fait. Mais les, les oiseaux sont considérés, alors dans beaucoup de religions, hein, dans la, on le voit dans la religion romaine aussi, dans les religions grecques, les oiseaux sont considérés comme des créatures du ciel, donc des, des envoyés ou des messagers des dieux. C'est eux qui portent les messages, c'est pour ça qu'on interprète leur vol en fait. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup dans la le, le représentation du, du règne animal, en fait, sont liés à l'endroit où ils vivent. En fait, les poissons, les oiseaux, les insectes ou les, et les animaux qui vont sur terre n'ont pas du tout le, la même influence en fait. Euh, comment au niveau mythologique et même au niveau oui. représentation humaine en fait. Les, les oiseaux étant considérés toujours comme des choses qui arrivent d'en haut, l'aigle ou quoi que ce soit qui, qui annonce en fait des choses, les créatures, euh, enfin, différentes visions des enfin, uns des autres. Oui, tout à fait. Mais il y a la, la métaphore aussi, quand on représente, ne serait-ce que dans la tradition arthurienne, le roi Arthur, qui est, j'allais dire, une des grandes bases de la littérature encore actuelle de fantaisie, c'est l'ours, Arthos, mm -hmm. l'ours. Oui, oui. Je veux dire, c'est un symbole de force. Je pense que c'est ça aussi qui compte beaucoup. Euh, S'approprier les, les qualités et les défauts de l'animal, ça fait passer dans un monde à côté, j'allais dire, mais c'est métaphorique. Ce que j'ai vu là, en fait, c'est dans des, la, la préface de livre de Jean Ulfedgyn, préface de l'auteur justement de cette trilogie des elfes. Enfin, la suite de la trilogie des elfes, c'est justement que le bon le nom Arthur veut effectivement dire ours, et l'ours chez les sept, c'est le symbole de la royauté. Mm -hmm. Donc euh, là, il, il, il y a une hypothèse que le nom Arthur ne soit pas un nom propre, mais un symbole honorifique qui aurait pu être porté par différents rois en fait, mm -hmm. et lié, euh un animal l'ours qui rend le symbole de la royauté chez les Celtes. Effectivement, ça c'est aussi lié au paganisme. L'animal donne sa puissance à l'homme, sa sagesse. Et... Non, mais mais c'est assez, assez fréquent en fait que des, des hommes portent le nom d'animaux en fait. Dans la, enfin, chez, les, chez les Latins, le, les, les noms Loupouche, Oursous, en fait ours et loup étaient des, des, des prénoms en fait, des prénoms assez courants parce qu'en en fait ils portaient Comment il portait présage euh, un présage positif en fait chez l'enfant en fait. On va le retrouver chez les plus chez les gens du peuple en fait. Pas chez les pas chez comment la, la noblesse. Oui pas chez les dominants mais plus oh. chez les chez les gens du peuple qui donnent à leur enfant des vertus euh, des vertus positives en fait. De toute manière il enfin, y a il y a un rapport étroit je veux dire entre les animaux effectivement et le monde naturel. Je pense mmh. que c'est cette recherche, peut-être parce qu'on a été, peut-être parce qu'on est à une course effrénée vers le non-naturel, que, que ces contes-là, ces, contes ces mythes-là, cette littérature-là reviennent. Elles, elles introduisent métaphoriquement un retour à l'état de nature, je pense peut-être. Mais j'ai l'impression que la, la présence des animaux en fait dans la littérature euh, ou dans le les films euh, fantastiques est assez enfin est assez minoritaire, c'est assez rare d'avoir euh, comment d'avoir une présence euh, d'animaux qui soient pas euh, qui soient pas soit des soit des adversaires à combattre, soit des, des créatures au service de l'homme qui sont leurs euh, leurs familiers ou leur euh, leur animal de compagnie, leur cheval. Je pense euh, par exemple dans les les Game of Thrones où il y a enfin la série des Game of Thrones où on voit des, ces, ces loups un peu géants, mais qui sont là un peu présentés comme euh, un peu les compagnons en fait de, des humains, comme un peu des familiers. En fait, c'est dire que les, parce qu'ils ont été élevés dès leur naissance. En fait, si ah, oui. vous leur mère était morte, ils ont été recueillis mmh. dès leur naissance. Sinon, effectivement, ce sont des bêtes sauvages, mais comme ils ont été liés au fils du roi, bon, du coup, elles sont, elles sont effectivement des compagnons j'ai pas l'impression qu'en fait j'ai pas l'impression je recherchais un peu moi même dans, dans ma mémoire et puis sur le net mais de, de livres où les animaux sont, sont assez majoritaires ou assez présents, ou, à part dans des enfin, à part dans des représentations un peu chez disney où on a qui, qui a fait des animaux en fait en reprenant un peu la fable qui, qui, qui met des animaux un peu au centre, je pensais à Romain des Bois, par exemple, ou à Zootopia, où on place les animaux en fait comme des personnages centraux, j'ai l'impression que souvent dans le, le, la littérature, en fait c'est des personnages très secondaires en fait, les animaux qui ne sont pas là pour... Euh... Mmh. Pas pour, euh, du le... parce ouais. que je peux citer un livre qui s'appelle « Le bois d'uncton. Alors mmh. je ne sais pas je ne sais pas prononcer, c'est William Orwood, qu'il a écrit, et c'est ni plus ni moins, je vous le montre, c'est ni plus ni moins que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est joué par des taupes. Mmh. Et donc, il y a des, des clans rivaux de taupes, mais c'est entièrement animé. Il n'y a que des taupes. Enfin, que mmh. des taupes. Et les prédateurs naturels. naturel. Et je pensais aussi à Moosgard, qui... Euh qui est un, une bande dessinée qui met en scène des, euh, la, la garde des souris en fait qui sont des, des, des petites souris en fait qui vivent dans un monde de souris alors plus ou moins anthropomorphe euh, assez légèrement en fait ils ont des, des vêtements ils se tiennent debout et mais ils ont ils gardent leur forme de souris et ils sont euh, sont des, des gardes en fait euh, des patrouilleurs en fait qui, qui, qui surveillent en fait les bois et qui, qui affrontent en fait des ennemis qui sont souvent un peu plus gros que que des, des chouettes des hiboux ou, il y a le monde de Narnia aussi auquel il faut penser et ne serait-ce que le lion qui est, qui est tout oui, à oui. fait un symbole religieux mais quand même ce sont des animaux qui ont leur, leur pleine part dans, dans un roman entier et qui est, mmh. qui est assez gros au moins qu'on puisse dire et après effectivement euh, à moi d'être les, les protagonistes les principaux soit adversaires soit de l'homme c'est vrai que ça paraît assez peu, ou bon, alors de manière déformée. Bon, il y a le loup-garou, mais effectivement, mm -hmm. c'est un peu particulier. Mm -hmm. Après, il y a aussi de, tous les rapports conflictuels que l'homme a avec la nature, qui sont effectivement représentés dans des films ou des livres ou des animaux. Je pense par exemple, évidemment, au Dents de la Mer, dans d'autres mm -hmm. films, aux oiseaux, aux Hitchcock. Oui, oui. oui. Sans raison apparente, des animaux vont être animés par la même volonté de révolte contre l'homme mmh. là c'est intéressant parce que c'est à la fois fantastique et a priori réaliste les oiseaux sont des oiseaux normaux mais après c'est différentes espèces qui se trouvent animées par une volonté commune aussi à l'homme et c'est dans cet aspect que le fantastique aussi apparaît et effectivement il y a la révolte de la nature contre l'homme qui et qui est, très symb... qui est plus que symbolisé, que qui est réel là, dans les oiseaux. Et qui effectivement, les rapports conflictuels de l'homme avec la nature. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Parce que je... Mais ce n'est pas systématique. Mais ils sont, sont présentés comme des adversaires, du coup. Un peu comme la figure du loup-garou qui, qui est cette espèce de monstre, en fait, à combattre et qui n'est pas forcément... Euh... Alors, Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres qui mettent en scène le loup-garou lui-même, en fait... Euh... Comme, euh, comme personnage principal, en fait, euh, on peut penser à, à certains films, euh, je pense à certains films ou certaines séries qui mettent le loup-garou au centre, de, enfin, comme protagoniste de, de l'histoire, mais c'est souvent plutôt vu comme un adversaire ou une créature à combattre, en fait. Il y a des littératures de fantaisie actuellement qui, qui mettent vraiment comme personnage le loup-garou, comme, mmh. comme personnage à part entière. Euh, Les titres là me viennent pas. Oui, mais est-ce que c'est pas toujours présenté un peu la, la dualité entre, enfin, entre cette partie humaine de l'homme et puis cette partie animale qui, qui se pas combattent toujours. avec le, cette espèce de loup qui est quand même une créature euh, bestiale ben, un en fait c'est vrai que bon, là, je, je, dans la forme de je vois pas trop. C'est vrai que c'est pas grand que j'ai, c'est vraiment la, la part bestiale de l'homme qui ressurgit, qui s'incarne. Là, je, je pensais à l'instant au récit de Claude Seignol, qui est aussi euh, et qui a, traité de ou, qui a écrit au moins une sur le loup-garou. Mm -hmm. En fait, il met en parallèle des méfaits dans les méfaits d'un loup-garou et la traque menée par exemple, du village pour euh, trouver et découvrir le loup-garou. Et à la fin, on s'aperçoit que l'homme qui traque le loup-garou est le loup-garou. Mm -hmm. en fait, oui, oui C'est vraiment la, la bestialité qui ressort et qui s'incarne. Mmh. comme Claude Signeur en fait ça sert beaucoup des, des légendes des régions françaises avant le loup garouche voit le diable se mmh. donner naissance à des enfants oui souvent. souvent mais disons qu'il y a la, la partie métaphore et il y a la partie animale réel. je pense que ce sont des littératures différentes mmh. Okay. Mais Je pense qu'on insiste beaucoup aussi chez le loup-garou, par exemple, chez le loup-garou bénéfique, je pense qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il doit apprendre à contrôler ou à maîtriser la bête, comme s'il y avait toujours cette volonté humaine de, de dompter un animal, en fait, de le soumettre, en fait, au, okay. à ses ordres. Okay. Donc là, en fait, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'exemples de, de loup-garou bénéfique. Il y a une histoire, par contre, histoire en fait, de, de maîtriser ses ambitions bestiales. Dans un registre différent, je pense aussi euh, aux X-Men, au personnage de Logan, de Serval. Alors, je en dis fait, Serval, parce que c'était l'ancien... Oui, oui, oui. Euh, mmh. Serval, Wolverine. Effectivement, où le, le personnage n'est pas le pouvoir d'un animal. Il mmh. a aussi le caractère d'un animal, la violence d'un animal. Et son plus grand défi, c'est de maîtriser ses propres pour ne pas être mmh. plus dangereux pour ses amis que pour ses ennemis. Donc là, il y a Oui, Oui, excuse moi est-ce que, est-ce que le, enfin, euh, l'animal rejoint pas souvent le, le thème du monstre en fait Même, euh, je pense, euh, euh, comme dans Princesse Mononoke où c'est, en fait, ces ces animaux sont, ont des tailles monstrueuses, enfin, sont révérés à l'égard de Dieu, enfin, presque sont à la fois des dieux et à la fois des monstres en fait, euh, comme créatures. Après, effectivement, c'est une créature gigantesque, euh, totalement euh, surnaturelle. Après, il y a aussi dans Prince Monoky, le moment où les, les créatures se transforment en démons. vous s'est montré oui. comme un grouillement de verre, autant que je me souvienne, un grouillement de verre, une, une corruption, en fait, qui est moisissure, oui. qui les transforme en démons, juste. Hein. Mais là, c'est vraiment totalement dans la métaphore, je pense. Oui, parce que oui, c'est souvent chez. Euh... C'est souvent chez lui une image de la pollution en fait. De, enfin, si ça, si ça ressemble à des verres, c'est souvent une, une image du pétrole en fait, de ce pétrole qui pollue l'humain. Et d'ailleurs, c'est quand ils sont touchés par les balles en fait qu'ils commencent à se transformer, euh, à se transformer en, en créatures monstrueuses en fait. Il y a toujours, en enfin, fait, il y a toujours chez Miyazaki justement l'opposition entre l'industrie la, la, nature. Mmh. En fait, d'ailleurs, chez, chez Miyazaki, il y a souvent une, une relation. Euh, une relation assez directe entre l'homme et la nature et une relation assez sereine. Je pense par exemple à mon voisin Totoro, mm -hmm. où la, la famille et les, les, les deux gamines découvrent un bestiaire fabuleux et tout de suite, elles établissent, après une peur initiale, elles établissent tout de suite un lien très fort avec elles, un lien mm -hmm. totalement pacifique, totalement... Là, il y a même une communion chez Miyazaki, entre justement l'homme et son milieu naturel, tu vois, entre l'homme pacifique qui ne veut pas justement par profit par le détruire. Mais on trouve aussi dans pas mal de, de littérature, alors, le, de, de, de créatures, en fait, de créatures un peu magiques, en fait, d'animaux, de, de chevaux magiques, ou de griffons magiques, qui ont avec l'homme une espèce de communion télépathique qui, qui établit avec eux un lien qui fait que il y a un lien euh, presque, enfin éternel, enfin je dirais pas éternel, mais un lien, euh, comment un lien très fort entre l'homme et l'animal, qui fait qu'ils deviennent pratiquement une seule créature en fait. Bah, oui, les... oui je pensais justement. Oui, c'est ça. La balade de Perdre. Enfin, j'ai juste le premier. Oui. Effectivement, il y a bien ce lien entre le dragon et, les... et son cavalier qui. Mais on trouve ça aussi avec des, des animaux, des sortes de chevaux intelligents. Je, je pensais, euh, c'est Mercedes Laquet qui a écrit euh, une trilogie là-dessus, avec des sortes de, de chevaux qui sont des chevaux intelligents et qui, et qui choisissent leur maître et que leur maître choisit et qui ont une sorte de lien très fort avec ces chevaux. Ça, j ai, j ai, effectivement, je n'ai pas lu cette trilogie. Par je pense au film Avatar, James Cameron. Oui, oui, Pareil avec l'aventure le dragon volant, il doit être télépathique. Et au mm -hmm. départ, le, le, le dragon essaie de tuer celui qui veut établir le lien. Et après, une fois que le lien est établi, il y a une communication. Mm -hmm. Ce sont des thèmes qui y reviennent, qui sont transformés, mais c'est toujours ce lien, en fait, cette communion entre l'homme et l'animal. aussi. Ouais. L'animal représentant la nature, d'une certaine façon, mais euh, où le les... On trouve... Fin, on trouve rarement l'animal associé à la, la notion de ville, en fait, ou la notion de, alors qu'il y a des animaux citadins. Hein, on a des rats, on a des pigeons, on a des qui sont des animaux de ville, en fait, qui sont qui sont adaptés à l'homme et qui sont adaptés à la vie en ville. J'ai l'impression que souvent le le comment le l'image de l'animal, c'est une sorte de, de retour aux sources, retour à la nature, à une sorte de de, de nature fantasmée, en fait, qui où l'homme ne ferait qu'un. Enfin, on l'avait dit tout à l'heure, où l'homme un peu chamanique, où l'homme ne ferait qu'un avec l'animal. Enfin. Enfin, oui, c'est toujours cette recherche d'un équilibre et c'est toujours l'aspect naturel qui vient en avant. De manière peut-être un peu logique, sauf peut-être dans certaines œuvres où euh, il y a la trilogie des rats de Frank Herbert dans la littérature des poumons mmh. où là c'est vraiment les rats qui, qui sont mis en avant, qui d'ailleurs prennent peu à peu le pas sur l'humain. Il y a même un rat mutant qui euh, se transforme peu à peu au fil, euh, dans, le, dans le, il se transforme en fœtus humain. C'est... Euh, un des passages plus dérangeants de la trilogie. Mmh. Effectivement, c'est vraiment centré sur les rats. Ben, on peut penser aussi à la planète des singes, où en fait, finalement, l'humanité le, le, en fait est déniée aux humains et elle est en fait, elle est reprise en fait par les singes. Enfin, je parle du roman original où finalement les, les comment les singes accèdent au statut d'humain, de créatures civilisées en fait et deviennent euh, le, en fait, deviennent en fait les maîtres des humains qui, qui deviennent à nouveau, eux, des, des créatures un peu bestiales. En fait, mais en fait au, départ, au départ, il y a des champs des humains qui, qui perdent toute intelligence et qui sont remplacés entre une espèce intelligente par les singes. Oui. Donc Ça, on, là, on a des, une civilisation humaine. Mais c'est très symbolique aussi. Ah oui, alors après, oui, oui, oui. oui. Mais c est, c est, on a des animaux sociaux, disons. Ce ne c'est pas des animaux qui sont montrés comme en en lien avec la nature, comme les animaux qu'on oui, a évoqués précédemment. Ils, ils, ils ont acquis la technologie, ils ont construit des villes. Ah oui. Effectivement, mmh. ils ont perdu un lien avec la nature. En fait, ils sont voilà. humanisés, mmh. aussi bien dans les bons que dans les mauvais sens du terme. Et effectivement, ils ont perdu ce lien avec le milieu naturel. Alors ça, on va le retrouver, euh, je pense, dans les comment les créatures euh, anthropomorphes. Euh, je pense euh, à, à Zootopia, euh, le, le film Zootopia, qui montre en fait des, des créatures, en fait, qui ont des, des animaux qui ont qui ont perdu leur, euh, leur animalité, mais qui restent encore divisés entre prédateurs et proies, avec l'ancienne division euh, un peu raciste entre les deux, d'un côté les prédateurs et les proies, et on voit que ce comment. Que même dans des créatures qui sont civilisées qui, qui sont développées qui ont développé une technologie ben il reste toujours cette ancienne peur chez les, chez les proies des prédateurs et chez les prédateurs cette espèce de comment cette espèce d'attirance pour la pour le fait de, de manger les proies en fait oui là, là, plus chaud, là, là je pense aussi à une bd une bande dessinée de dufaux le bois des vierges Au fait il imagine euh, un euh, de, des peuples animaux et des peuples humains qui euh, coexistent. Les animaux ont certaines suite des humains, c'est qu'ils ont des habits, ils ont des épées, ils ont des armes. En fait, il y a une guerre entre les peuples animaux et les peuples humains. Mm -hmm. Là, j'ai joué le premier tome, et effectivement, c'est très intéressant. C'est oui, ouais. mm -hmm. un bande dessinée, c'est assez intéressant, hein. ça date de quelques années. Bah, le, oui, le, le personnage souvent de, de l'animal, euh, et, et un peu associé à l'idée de la fable, c'est-à-dire l'animal est censé représenter un, un travers de l'homme ou quoi que ce soit, donc on va utiliser le renard pour la ruse, on va utiliser le, le, le chat pour sa malice, son côté un peu dissimulateur, on va utiliser le… le, le, le comment le lion pour incarner sa noblesse je pense euh, oui il y a une euh, il y a une série euh, comme ça aussi sur euh, sur Netflix récemment Bisters qui qui montre justement cette euh, c'est un peu c'est les, les rapports humains mais en animalisant en fait euh, les, les humains et c'est une façon souvent de montrer leur caractère ou leur euh, ou leur euh, leur déviance ou leur, leurs exagérations en fait après effectivement dans, dans les fables notamment les fables de La Fontaine et aussi le ruse de la porte de La Fontaine parce en, mmh. en, faisant, en mettant comme protagoniste des animaux, oui. il peut se permettre de faire des critiques. Oui, C'est une façon de donner en, des. Oui. Oui. C'est une en façon en de donner des, des leçons aux humains. Hein. Bien sûr. C'est meilleur de critiquer effectivement les sociétés humaines, plus facile ou avec moins de risques que s'ils mettaient directement en scène le roi ou les Bon, je oui. pense que c'est parce que c'était, c'était, ça s'adressait au dauphin, donc au fils du roi. Il y a aussi une volonté parce que, c enfin, parce que c'est des, c des textes qui s'adressent à un enfant, même si c'est un enfant noble, c'est une façon de lui, de, de lui rappeler un peu le monde de l'enfance. Mais je pense aussi que c'est une façon de, ben, comme on a, vu, on a parlé tout à l'heure de la planète des singes, c'est une façon d'un peu de, de faire la morale. C'est un peu de, de, façon oui. de faire la morale aux, comment, aux, aux humains, de leur montrer que, ben que les animaux peuvent avoir les mêmes travers qu'eux et que une façon de ridiculiser un peu l'humain en lui montrant qu'il peut avoir lui même un côté animal en fait. Bien sûr, et de toute façon, à travers les animaux des fables, on parle toujours de l'humain, c'est toujours l'humain oui. qui est représenté à travers oui, les animaux. Oui. Mais de toute manière, toujours enfin dans tous les cas. Là oui. moi je, je pensais, on y parlé tout à l'heure du de, de champ de la terre de Michael Cogné. c'est quand même c'est quand même vraiment vieux. C'est quand même vraiment vieux, mais effectivement, les, les humains, c'est un livre qui, à mon sens, est inclassable parce que ce, ce n'est ni de la fantaisie, ni vraiment de la science-fiction, rien, mais ce sont des... Les humains ont tellement évolué qu'ils ont pu, j'allais dire, se métisser à d'autres animaux qui gardent des caractéristiques de leur race. Notamment, il y a un des peuples félins qui sont à la fois humains et félins. Et je pense que c'est un livre, enfin, ce sont cinq livres très intéressants et qui sont tout à fait inclassables, mais effectivement qui permettent de voir ce rapport entre des animaux qui sont presque humains et des humains ordinaires, et de voir le rapport qui existe entre eux. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça n'est à la fois pas moralisateur du tout, mais c'est très, très curieux. Je pense que c'est un parmi les très bons livres que j'ai lus. Et c'est quel livre mmh. alors, Je vois ah, bon. Alors, ça s'appelle « Les champs de la terre ».« Les chants de la terre »?« Les champs de la terre » de, la... de, de Michael Coney. Mmh. C'est assez vieux. Et donc, il y a plusieurs... Ça commence par euh, le... Le, la grande course de char à voile et qui qui est effectivement plutôt gagné par les félins parce qu'ils sont plus doués. La locomotive à vapeur céleste, les dieux du grand loin, le gnome et le roi de l'île au sceptre où on retrouve aussi le, le, Arthur, le Arthur de la tradition ah, arthurienne. Mmh. C'est un livre extrêmement résonant que je trouve extrêmement remarquable. C'est parmi peut-être mes livres préférés. Mmh. Mais effectivement, il y a ce, ce mélange animal Mais en fait, c'est toujours des animaux un peu anthropomorphes, en fait. Ils ont, pas, euh, ils ont, ils ont gardé leur côté animal ou ils sont… Ils, ils sont, ont gardé, ils donc, comme des... par exemple, les, les humains qui, qui sont des tigres. Euh, oui, mais c'est quand même des humains. Enfin, c'est ce des... ouais. un mélange génétique. C'est un mélange oui. génétique. Ils ont une apparence relativement humaine, mais enfin, euh, pas tout à fait mais mmh. suffisamment humaine pour être... C'est une grande... On va dire que c'est une grande communauté équilibrée. Je veux dire, il n'y a plus de... Il n'y a pas vraiment, même s'il y a le, du racisme, mmh. il n'y a pas vraiment... Ce sont des, des peuples qui se côtoient et qui... Enfin, qui sont égaux d'une certaine manière, mais effectivement, gardant certaines caractéristiques de, de la première... Enfin, de leur première espèce. Mais ils ont choisi des animaux qui sont des prédateurs ou on trouve aussi des animaux... Euh, il y a d'autres ont... animaux. Je pense aux tigres parce qu'ils sont... Oui, enfin, ils oui. Ils sont très... Par exemple, bon, les, les, les, les femmes tigres sont très jalouses de leurs petits, très, très agressives. Il y a des, des caractéristiques restent. un peu comme dans le terre suspendu. Il y a des caractéristiques oui. de base qui restent. Oh bah moi, je m'étais amusé justement dans mon jeu de rôle à, à prendre des espèces animales en fait pour euh, bah pour pour faire contrepoint aux, aux espèces humaines et en fait proposer proposer des animaux en m'inspirant aussi de sociétés humaines. Donc je, je m'étais amusé à faire un, un mélange de un mélange de un mélange de différentes sociétés. Et par exemple pour pour le, les tigres, je m'étais j'avais fait un peu un mélange entre la culture arabe et la culture la culture extrême orientale pour leur donner un peu des caractéristiques euh, un peu différentes et c'est vrai que j'avais fait ça pour chaque euh, comment dans mon jeu de rôle j'ai fait ça pour chaque espèce c'est-à-dire m'inspirer de de cultures euh, de culture, euh, orientes enfin ouais enfin de cultures très différentes en fait un mélange de en croisant les celtes par exemple et le vaudou euh, pour donner en fait à chaque euh, à chaque espèce animale une caractéristique un peu différente une façon de se comporter un peu différente et euh, lui donner un peu d'épaisseur. Oui, c'est ça, ça qui est intéressant. De toute manière, le mélange des cultures, en les juxtaposant, ça peut donner d'excellents résultats. D'excellents. Ré je vois par exemple, quand on, on voit, effectivement, on parlait, parlait j'y reviens du corbeau tout à l'heure, qui est, qui est un oiseau de sagesse chez les Indiens, je parle des Indiens d'Amérique, donc finalement, comme comme chez les Celtes chez nous. Et c'est assez remarquable. Et après, effectivement, dans d'autres cultures, c'est tout à fait différent. Je veux dire, justement, par le, le fait que la religion chrétienne a diabolisé toutes les religions précédentes en disant, non, non, moi je suis la vraie religion, les autres c'est le diable. Et du coup, tous les symboles qui étaient bons sont devenus mauvais, notamment oui, le, le serpent. Oui, le, le serpent, on le voit en fait aussi, qui, oui, était, qui était un animal de sagesse, est devenu une sorte de... Le tentateur. Le serpent de la connaissance, la connaissance qui était bonne ou moment oui. moment, qui est mauvaise. Oui. Oui, c'est Et même, on le voit, en fait, chez, euh, comment chez les Grecs anciens, en fait, on, le, le dieu de la médecine est associé au serpent parce qu'on se faisait mordre par des serpents, mmh. parce que, le, en fait, les, les délires induits par le, le venin du serpent donnaient un rêve éveillé qui, qui donnait, en fait, à. Comment qui donnait à la, la personne en fait un, des indices sur la façon de se soigner en fait, sur la façon de se soigner de sa maladie. Intéressant. Intéressant aussi par rapport aux religions païennes, c'est fait que souvent les dieux sont des hybrides entre des, des, des humains et des animaux. La religion égyptienne, oui. La religion égyptienne. Alors il y a juste il y a la religion grecque qui est différente parce que là les dieux sont souvent sous des formes humaines, oui, oui. il y a quelques animaux. Mais souvent, mm -hmm. c'est des hybrides. Alors, il y a moitié homme, moitié animal. Bah, puis, sont, ouais, les dieux grecs sont souvent associés à des animaux aussi, en fait, à, des, à différentes. Euh, ouais. C'est toujours des animaux un peu emblématiques. Ils se transforment aussi, parfois. Alors, ils se transforment aussi. Hein, L'apparence privilégiée, c'est le taureau et euh, le serpent aussi. Le cheval aussi, puisque c'est des animaux qui sont considérés comme euh, plutôt positifs dans la culture hein, grecque. Le, notamment le taureau et le cheval, quoi, qui sont, mais qui sont les animaux les plus humanisés en fait finalement, de, parce que le, le cheval est traditionnellement associé à l'homme, parce que c'est, enfin, à l'humain, parce que ça, ça, ça, représente en fait l'animal domestique par excellence, comme le chien. Mmh. Encore qu'il n'y a pas de dieu chien en Grèce. Aussi euh, le dieu chacal. Euh... Bah, si Donc, ça c'est Anubis. Anubis c'est. Oui. Le... Effectivement. Le, si, il y a un dieu chien, en fait, c'est Apollon, le dieu chien, en fait, le dieu loup, en fait, finalement. Mais oui, parce pas attention, le chien, c'est un loup, au départ. Oui, oui c'est oui. L'animal d'Apollon, c'est le loup, en fait, d'où le lycée, en fait, qui est le bois des loups, et donc euh, le, le bois d'Apollon, puisque c'est associé aux arts et tout. Donc, euh... et ça veut dire que les enfants et les lycéens sont oui, des oui, petits sont sauvages dieux. Oui, des louveteaux, personne, mais des personne. louveteaux, on va le retrouver les louveteaux chez les scouts aussi. on va parler au début, mmh. c'est ça oui, oui, parce qu'il y a cette idée euh, qui, qui sont à domestiquer et qui a un petit côté sauvage aussi, à, chez eux, à maîtriser en fait. Oui, en fait, c'est nouveau l'opposition entre le, la nature et la culture, en fait, mmh. l'opposition entre la nature et l'homme. <rire> Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ces affrontements, vous voyez les films où les animaux se révoltent contre les hommes, où les oiseaux et dans la mer, il y a aussi des films où ces confrontations vont être mises en place, mais pour accuser l'homme, pour mettre l'homme en accusation. Il y a le film Orca, qui, est en fait une, une, des, des, qui se démarque un ah, peu oui. dans la mer. Mmh. Et au départ, au film Orca, dans le film Orca, c'était un pêcheur qui, tuait, euh, qui pêchait un orque et qui tuait justement l'enfant de cet orc. Du coup, le mmh. père se vengeait. Effectivement, c'est intéressant, parce que l'homme est mis en accusation. Il y a aussi un film plus récent euh, qui s'appelle La Traque, un film en train de dossier avec François Levental. En fait, mmh. au départ, c'est dans une ferme, et c'est la fermier qui découvre un matin, qu'on clôture, euh, des corps de serre, avec des marques de dents de sanglier et qui décide d'aller traquer le sanglier dans les bois. Et il s'aperçoit que les bois sont en train de dépérir à cause de produits chimiques. Et ces produits chimiques viennent des expériences de son frère qui travaille des produits pour améliorer le de la ferme. Mm -hmm. En fait, les, les, les sangliers qui sont responsables de la, de la fuite et de la mort des serres ont absorbé ces produits et du coup, ils sont devenus totalement fous. fous. Tout le film. Et là, effectivement, mm -hmm. la confrontation entre le, le, ces chasseurs et les sangliers devenus fous pour mettre en question l'homme et ses expériences, chimiques. Ouais, oui, un peu, c est, c est, on parlait de Princesse Mononoké tout, tout oui, à l'heure, mais c'est la même, même image. Hein, bon L'homme pervertit la nature, en fait, et, et la nature même se même retourne image. contre lui. en fait. Il y a, je pense à un, un livre, mais effectivement, qui est une, une longue chasse. Mais... La, ça le titre m'échappe. C'est une oui. chasse qui est tout de long. C'est... Un homme qui chasse un animal, tout du long. Et je veux dire, c'est. On peut condition. penser à Moby Dick ou. Ah, ben, je pensais, c'est c'était un peu le même. Oui, oui. Ça, ça peut faire penser à Moby Dick. Effectivement, chasser, chasser l'animal, d'une certaine manière, c'est. retrouver en fait, sa propre vie. Ça prend aussi l'aspect d'une dimension la j'ai pas lu le, le film, je n'ai jamais lu le livre. Par contre, j'ai vu une, une adaptation au film. Je crois que c'était de John Huston. En fait, la baleine blanche, oubliée, était au bout du compte associée à Dieu. Vous voilà, il y avait toute une dimension mmh. si métaphorique, mystique, mmh. de lutte contre Dieu. Même de... dans le livre. Et en lieux. fait, c'est le cas aussi de film Au cœur de l'océan. Parce qu'en fait, au départ du il y a un fait historique réel, euh, à, au départ de Moby Dick, qui est adapté dans le film Au cœur de l'océan, de Ron Howard, un film beaucoup plus récent. Et pareil, où c'est une espèce d'animal mutant, d'animal géant, qui est assimilé à une divinité. Et d'ailleurs, je pense aussi dans ces confrontations entre l'homme animal, aussi des confrontations entre des animaux un peu mutants. Les dents de la mer, déjà, le requin, et un requin de 8 mètres, ce qui est très rare dans la nature, qui montre une force, une agressivité peu commune. Et je pense aussi au film Razorback, je crois que c'est russe du où là c'est un sanglier géant, donc donc là, effectivement, c'est le tour de la confrontation de la nature, c'est l'animal mutant qui va être opposé à l'homme. Mais souvent, la mutation est prévue par une, ex, une expérience humaine qui a mal dégénéré, non je... Alors, ça peut mmh. arriver, mais en tout cas, dans, dans Razorback, c'est n'est pas ça du tout. Dans Razorback, il découvre les, les crimes, et en traquant le, le sanglier, il s'aperçoit que ce sanglier est géant. Et en fait, mmh. l'homme n'a aucune part dans la naissance du sanglier. D'accord. Un peu une de la nature, une Oui, ou des choses retrouvées dans la nature, un peu comme King Kong ou euh, des créatures comme ça, qui en, qui, en explorant la nature, euh, en explorant massivement la nature, en fait, on arrive à retrouver des créatures qui étaient enfouies, euh, qui étaient enfouies quelque part et qui finalement se révèlent et punissent l'humain de son de sa chasse, euh, comment De sa quête un peu incessante de. Dès d'une exploration toujours plus, de oui. Parce en fait, dans King Kong, ça, au départ, il, il, il, ça, ça peut être aussi du monde perdu. Et mm -hmm. Après, il y a le voir où ils arrachent King Kong à son monde, ils veulent exploiter. C'est évidemment que ça, ça, King Kong se révolte et ça finit mal. Mais il y a encore cette dualité nature-l'homme, euh, la, nat la nature qui veut se venger de l'homme et de, ses, euh, et de, de ce qu'il a fait en fait. Mais on retrouve encore l'animal comme le représentant de la nature qui punit, en fait, euh, punit en fait l'homme. En fait. en fait, il n'y a, a pas nécessairement une punition de l'homme. En fait, C'est un animal qui est plutôt arraché à son milieu naturel. Mm -hmm. Au départ, bon, il, il, il demande l'expression « essaie de sauver la jeune femme qui a été offerte au, à King Kong mm ». -hmm. Après, une fois qu'il est arraché, il s'en porte King Kong, il l'arrache sur naturel, il l'emporte dans la civilisation pour l'exploiter. Et c'est là qu'il y a eu une révolte de King Kong jusqu'à sa mort par les mm Héronchos. -hmm. Et finalement, c'est plutôt le thème de l'exploitation de la nature, je pense. Oui, l'exploitation, euh, oui. D'une certaine mmh. façon, on pourrait dire que toutes ces, toutes ces histoires, finalement, j'ai l'impression à un point commun, elles, ont, elles sont toutes, j'allais dire, des fables morales. Soit qu'elle représente les défauts l'humain, soit qu'elle représente la destruction de la nature par l'humanité et qu'elle pour... pourrait être sauvée par des animaux. Euh, finalement, je pense que c'est une littérature, je mets ça entre guillemets, très moralisatrice. Je pense, oui, et puis il y a même une idéalisation. Quand on parle du totem, par exemple, ou de la personne qui s'incarne dans un ours ou qui s'incarne dans, dans un loup, il y a cette idée de retrouver en fait une sorte de... Comme tu disais, de paradis perdu ou de, de, oui, je de, pense. Comment, de monde supérieur duquel on a été coupé, alors qu'il qu qu qu qu y a eu cette, une nature peut-être un peu idyllique ou fantasmée, en fait. Comment toujours là, fait. le avant hum. Avant, c'était mieux. Enfin, oui, c'est vraiment pour, pour établir un lien mystique et trouver un équilibre, justement, entre la nature qu'il y a dans les religions païennes, dans les religions primitives et justement mmh. a été perdu avec l'arrivée du christianisme avec les, les grandes cités. À ça qui a été comme un bulldozer surtout. Mmh. Mais je ne je, je vois pas en fait, d'exemple de, dans les littératures dans le cinéma où le, le comment où l'homme où, où, où est présenté en coexistence en fait, avec une espèce euh, Enfin, une coexistence plus ou moins pacifique ou quoi, mais il y a toujours, euh, il y a toujours cette idée d'affrontement ou de vouloir retrouver quelque chose qu'on qu a perdu, mais il n'y a pas l'idée que ben, l'humain et notre espèce animale pourraient coexister chacun, chacun à leur façon. Je... Alors en fait, je parlais tout à l'heure de la BD le, de Bois des Vierges. Mm -hmm. En fait pas, au début de la BD, ils, sont, euh, ils ont fini une guerre, ils s'apprêtent à faire un mariage entre un loup et une humaine, L'humain mm -hmm. ne veut pas et ne le, le, le fait assassiner le loup, ce qui égange en fait une nouvelle guerre. Donc là, on fait une, une métaphore entre les, les relations équipantes différentes situations humaines, des périodes de, aussi bien de paix comme de guerre, une tentative de paix qui se, qui est inventée. Mm -hmm. Donc là, il y a peut-être aussi, enfin, j'ai pas eu la BD jusqu'au bout, hein, donc je sais pas comment ça se termine, il y a peut-être aussi la possibilité, justement, d'une coexistence entre ces espèces après la guerre, même si c'est difficile, même si les, ce qu'il prévoit, le Mahash, il prévoit pour euh, conclure la paix et rejeter et annuler par la mort de l'époux. Mm -hmm. Il y a à la fois les deux. Il y a, il y a, la, il y a la guerre née de l'incompréhension et du racisme, et il y a les efforts de compréhension et de paix qui peuvent aussi naître. Là, dans le CLBD, mm -hmm. en fait, il y aura un peu de meilleures métaphorique, il y aura les deux. Oui, oui une coexistence, en fait, un, anim, enfin, un animal qui est présenté comme un égal ou qui est présenté comme le même point que l'homme. Ni comme son supérieur en fait, ni comme son inférieur Il y a aussi un peu de ça, on parlait de la paix des singes. Dans le premier cycle de films, il y a le film Foucault et Schaffner, puis il y a le film, et à la fin du cinquième film, il y a au bout du compte une coexistence harmonieuse entre l'homme et le singe. dont on ne sait pas si ça va durer, Puis en fait au dernier plan du film, c'est de César qui verse des larmes de sang. Et en fait, il y a bien au moins à la fin du cinquième film, une euh, transition... une transition pacifique entre le message ouais. et le euh... Nous arrivons un petit peu presque au bout. Il n'y a pas eu de questions Personne Non, je n'ai pas de questions de... <rire> Je n'ai pas de retour sur les questions, en fait. Pour moi, nous nous sommes intéressés entre nous. <rire> ah ben. <rire> Mais c'est intéressant. Je pense, je, sens... c bah, je pense que c'est une littérature intéressante. Je pense que c'est un sujet, en fait, c'est un peu dommage, mais je pense que l'animal ou l'animalité, c'est quand même un, un sujet qui est, qui est sous-traité sous ou sous-représenté, en fait, dans, le, dans la littérature. Et, et c'est dommage parce que souvent, la littérature de, de science-fiction est une littérature qui est, qui est assez prospective, qui essaie de réfléchir à des, mmh. qui de réfléchir à des enjeux. Et c'est un peu dommage qu'en fait, on ne se pose pas la question justement de cette animalité en fait c'est parce que c'est un débat qu'on a qu'on a un peu dans la société contemporaine sur le le spécisme c'est à dire est-ce que est-ce qu'on doit considérer l'homme comme supérieur aux, aux autres espèces ou est-ce qu'on doit le considérer comme son égal et je trouve que c'est comment ce sont des réflexions dont on trouve pas souvent en fait l'écho en littérature en fait où on, on l'a vu l'animal peut être soit soit fantasmé comme une espèce de de retour en Éden, soit représenté comme une adversité, une adversité parce que l'homme a été violent avec la nature ou, ou trop avancé dans la nature. Mais je pense qu'il y a encore des, ben des… Il y a des Non, mais il y a des sujets ou des, des, des façons d'aborder la relation homme-animal un peu différentes, à, je dirais, à réinventer. On dit souvent qu'il enfin, qu faut d'essayer de trouver des sujets nouveaux ou des versions nouvelles et là je trouve que le, le rapport humain animal il euh, y a pas mal de, de pistes à explorer en fait de, de choses à, en fait, à ça faire a, en fait qui me semble, a surtout été fait par le fantastique ou l'épouvante puisque souvent c'est des confrontations ou par rapport mmh. au garou la part animale qui ressurgissait mais c'est vrai mmh. que la science-fiction par rapport à, la, à tout le problème de la pollution pourrait s'y intéresser bon, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur la pollution il y a le soleil vert oui, oui. Silent Running, où c'est les dernières forêts qui étaient assez de. Effectivement, sur l'apport de, de l'homme à l'animal, pour l'instant, il me semble que c'est surtout le fantastique qui s'y intéresse. Même si la science-fiction pourrait y trouver matière à. Bah, ah je... oui, parce que je pense qu'il y, y a des sujets possibles. Malgré en fait, tout, des... je pensais au félin géant de de et Oui, ça, c'est dans félin la préhistoire. C'est dans la préhistoire, mais enfin, on va dire que c'est relativement actuel. C'est les débuts de la science-fiction. Et effectivement, c'est le, le rapport d'un homme qui est sauvé par le félin géant. Ils sont sauvés parce qu'ils ont su l'apprivoiser. Et le félin géant distingue bien entre eux qui sont devenus ses amis, tout au moins pas vraiment des amis, mais des proches, des proches et les, et les, les tribus ennemies et leurs ennemis à eux, Mmh. ou alors euh, dans les bords du fleuve bleu c'est la même chose avec euh, les mammouths euh, mmh. Donc, effectivement, alors, si on, on peut voir aussi peut-être le début d'une certaine domestication ou du moins d'un rapport l pacifique avec l'animal, d'un lien qui est créé voilà pas totalement une domestication parce qu'il y a des animaux qui restent sauvages mais au moins effectivement d'un lien est qui est créé un... voilà un lien. un lien qui est créé et d'ailleurs effectivement que je chez les peuples amérindiens quand il chassait euh, des bijoux pour se nourrir, il se procurait malgré tout de manière mystique euh, des animaux tués, de l'âme des animaux tués. Il y avait malgré tout un lien mystique qui était fait pour apaiser l'âme tuée. Enfin, je ne sais pas exactement, hein, je ne connais pas dans les détails, mais il me semble effectivement, notamment par des BD de, de dérive où j'ai vu cet aspect, que malgré tout, il y avait un, un respect, une promotion pour l'âme de l'animal tué. Tout à fait. Et, ah oui, oui. Ben le, en fait, même chez les Grecs anciens, quand on chasse les animaux, on, on, on fait une prière aux dieux en fait. Euh, parce que il y a une demande, enfin, dont on trouve dans beaucoup d'utilisations. C'est-à-dire que la, le besoin de consommer cette viande, euh, ben, en échange, euh, c'est des prières aux dieux, des prières à l'âme de l'animal et, il oui, y, a, y a un respect, il y a un respect des, il y a un respect euh, des, des animaux. Euh, on parlait de, de, li de, livres dont les, justement, dont les protagonistes pourraient être des animaux parce que je, ne vois pas en dehors de, de, dans la littérature blanche, donc euh, de l'appel de la forêt ou le, où le personnage principal est un finalement un chien loup en fait qui alors qui a encore un peu c'est qui part de la civilisation qui est un peu engourdi domestiqué qui dit qui est un gros chien un peu un gros chien un peu pataud et qui parce que il est confronté à la nature va retourner en fait à son à son idéal de nature et re, redevenir un un animal même un loup mais même meilleur que les autres loups parce que justement ayant ayant connu l'homme il, il peut se permettre d'être d'être plus agressif et plus, plus violent avec eux parce qu'il connaît, en fait connaît leur férocité, il connaît leur dangerosité. En fait. Et là, en fait, il y a aussi justement l'inverse, parce qu'un un, un des romans que je préférais que j'ai énormément lu dans un jeu Cicron blanc toujours de Jack London, en fait, c'est possible inverse. au départ, c'est un loup qui, peu à peu, après beaucoup de répétitions, va être domestiqué par l'homme. Oui, parce tout à fait. Jack London était... Effectivement, c'est intéressant parce que ce sont son deux en fait, romans où l'animal est protagoniste principal. Voilà. C'est assez rare, en fait. Oui, ah, c'est très rare, oui. ah, oui, très rares, plus, en fait, de ça. voir. <rire> voilà. a, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui sont venus. Oui, euh, ouais, d'auteurs ouais, et d'autrices de science-fiction. Il qui... va falloir quand même leur dire ce qu'ils Bon bah Après, euh, il, faut faire y un y euh, il y a peut-être beaucoup de nouvelles qu'on ignore et beaucoup de romans qu'on ignore, mais des... Moi, je, je serais intéressé de voir ce que donne un, un roman de science-fiction ou de fantasy euh, dont le personnage principal, et on dit bien le personnage principal, hein, est un animal en fait. Et, je euh, crois qu'il y, y, si... y a des parcs oui. des, des, des films actuels qui se font. Les personnages... Non, je parlais de romans en fait ou, de, ou de, même de... Sachant que, que... la fantasy actuelle, je ne connais pas trop. Je n'ai jamais mis la cune. En plus, je... Je veux même très la fiction en fait. Hein. Je dis très même en parce que... Ouais. Je vais de mon travail, je vais très lentement, donc la un peu Même la science-fiction, en fait, euh, je pense qu'il y a des choses à faire en science-fiction avec les animaux et en fait avec l'animalité. C'est vrai qu'effectivement, comme c'était beaucoup fait par le fantasy, c'est toujours fait par le fantasy de manière totalement légitime, effectivement, la, la, la science-fiction pourrait aussi s'y intéresser de manière… Euh, je pense euh, qu'elle s'y intéressait aussi. Demain, les chiens, c'est… Ah oui, effectivement, je demain, le connais les chiens. Plus. Je ne connais pas. En fait, c'est un peu, oui, l'imagine, c'est un peu Ça, comme la. Ça, mon qui fait voir. C'est en fait euh, l'homme qui a, qui, a, qui, qui a dégradé, sauf erreur, il s'est mis en hibernation, et du coup les chiens ont pris le pouvoir, ont fait une société, et Demain les chiens c'est une série de nouvelles, compilées par un chien. comme la planète des singes finalement en fait. Ça. et qui raconte oh, un peu comment les hommes se sont endormis dans leur questions phylogénique, et comment les chiens ont pris le pouvoir, c'est curval je crois, non et le personnage non, non, pas principal, c'est que... un chien, je, je Oui, en fait, c'est un recueil qui est censé avoir une histoire compilée par un chien. Mm -hmm. les, les, les, les histoires successives racontent comment, justement, les chiens ont pris le pouvoir, tandis que l'homme euh, se retirait du monde. Et, euh... Je crois que nous avons Bien. encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire, nous aussi. <rire> ah oh oui, non. il a pas de... à lire, à écrire... <rire> C'est ouais. pour ça que c'est intéressant, c'est toujours un renouvellement, il y a toujours des choses à dire. C'est donc... ça qui est intéressant, oui. Je ne suis jamais oui. épuisé. Okay. Jamais. Enfin, et de toute manière, s'il était épuisé, il nous appartiendrait de, j'allais dire, de le renouveler, de le revivifier. Le défricher, oui. Ça, ça. oui. ça ça nous donne beaucoup de pain sur la planche. Et à ceux qui nous écoutent, beaucoup aussi, tu penses aussi mmh, de pain idée, sur la oui. planche pour eux aussi, et oui. des mmh. idées. Mais finalement, comme je disais pour la précédente, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, donc beaucoup de choses à écrire encore. Donc il faut vraiment beaucoup de curiosité et beaucoup d'inventivité pour de nouvelles histoires. Tout à fait. Et bien maintenant, je crois qu'on va se retirer. Oui. Et on va. Moi, je remercie en tout cas vous deux en premier. Mmh. Merci beaucoup. Ben, merci à vous aussi. Hein. Et je merci remercie je... aussi tous ceux qui ont pu nous écouter et je remercie on aussi notre équipe technique le, oui ouais, nous clôturons nous sommes les derniers des derniers s'il ouais, n'en reste qu'un ça tout sera bien c'est aussi en technique qu'on ne voit pas et qui, oui, qui euh, a nous ont qui ont, été, euh, fait. ont travaillé pendant trois jours pour assurer <rire> trois jours et trois nuits pour, pour nous assurer ouais. ça merci en tout cas merci en espérant de retrouver tout le monde dans un festival réel, cette fois-ci, l'année prochaine. Ah bon, on y connaît voilà. bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr.